Alors on va continuer notre série de tutos avec enfin euh, les choses sérieuses, la partie color. Alors avant de passer dans la partie color, on va être sûr d'être sur la bonne timeline. Ici c'est bien donc mon montage, celui qui m'intéresse. Et je vais passer dans l'onglet color ici en bas au milieu. Ce que vous allez trouver c'est ça. Donc ici un écran de prévisualisation. Ici euh, le chargement de presets qu'on utilisera par la suite. Ici, l'organisation des nodes, vous allez voir comment ça fonctionne, c'est pas compliqué du tout, ça fait peur comme ça euh, la première fois, mais vous allez voir c'est très simple. Ensuite, une timeline ici qui contient tous les clips que vous allez devoir colorer pour faire votre colorimétrie complète. Ici, euh, une timeline comme ça, vous pouvez passer pour voir où est-ce que vous en êtes, où vous voyez évoluer quand vous faites play. Hop. Ici, en bas, tous les outils dont on va avoir besoin pour colorer vous allez voir qu'il y a des trackers il y a euh, il y a comme ça euh, des qualifieurs pour choisir une, une couleur travailler qu'une qu certaine gamme de couleurs etc. vous allez voir c'est très complet et ici la gestion des keyframes c'est pour enregistrer un petit peu des, euh, des choses euh, et des changements on utilisera ça que plus tard un outil à rajouter ici dans view c'est le vectorscope dans vidéoscope vous faites euh, on off, vous pouvez choisir 16 9e ou 4 tiers 2 euh, up ou 4, enfin euh, moi j'utilise le 2 up plutôt vous allez voir que c'est indispensable euh, à la colorimétrie et je consacrerai un tuto euh, presque exclusivement à ça plus tard euh, mais pour l'instant on va voir les grandes lignes de l'onglet color, color et comment s'en servir pour la première fois euh, ici vous remarquerez que c'est coloré, là il y a plein de couleurs c'est pour dire que ce clip je l'ai déjà retouché et quand il n'y a rien, c'est que vous n'avez pas encore attaqué les retouches. Alors, je vais prendre un clip. Euh, prenons, prenons, prenons, prenons celui-ci, par exemple. Euh, celui-là. Euh, voilà, on va prendre celui-là pour euh, se faire la main une première fois. Et donc, je vais vous expliquer comment fonctionnent les nodes. Ici, vous avez l'entrée, votre image pure, votre clip de base. Ici, vous avez votre retouche. Vous allez pouvoir les... Euh, les mettre les unes à la suite des autres. Et ici, ce que ça donne en produit fini après toutes nos retouches. Donc la base, ça passe par là, là, là, là, et ça vient ici. Donc on va voir comment euh, travailler avec des nodes. Euh, et pourquoi on va les lisser les uns après les autres. Plutôt que de travailler tout sur un. Je vais prendre le premier node et on va commencer par euh, ajuster notre contraste. Je vais faire... Euh, pardon, je ne vous ai pas montré. Je vais un peu vite. clic droit. Et je vais faire « Change Label ». Et je vais le renommer en « Contraste » pour ne pas me perdre, pour savoir un petit peu ce que je fais. Dans cet onglet, je vais aller euh, régler le contraste de mon image. On voit ici que je suis pas tout à fait au zéro, donc mes noirs ne sont pas tout à fait noirs. Et euh, je ne suis pas non plus tout à, fait, tout à fait au maximum en haute lumière. Alors ça peut être volontaire, hein, on verra. Par la suite que c'est vraiment des choix à faire. Mais ici on va partir du principe que je vais utiliser toute euh, toute l'amplitude de, de, de mon contraste et je vais pouvoir vouloir aller jusque en bas sur les noirs. Donc pour ça on va utiliser les outils ici. Euh, les roues, les molettes ici. Lift ça va être tout ce qui est dans euh, les basses lumières. Donc essentiellement ce qui est noir et sombre. Gamma pour les moyennes lumières. Et gain pour euh, les hautes lumières. De cette façon, je vais pouvoir agir que sur les basses lumières, ou sur les moyennes lumières, ou sur les hautes lumières. Ici, on voit que sur mon vectoscope, je suis euh, pas tout à fait en bas, et que je pourrais décider avec cette molette ici de hop, augmenter, ou aller mettre mes noirs au zéro, hop, comme ça. Voilà. Euh, même chose pour l'autre lumière. Je pourrais augmenter un petit peu, diminuer, Voilà, vraiment faire en fonction. Ici, je vais venir hop, toucher la ligne. Si on dépasse la ligne, on va au-delà du blanc et donc c'est perdu. C'est-à-dire que si je vais, hop, tout ce qui va petit à petit, tout ce qui va dépasser de l'image, va devenir du blanc et du cramé. Donc ça va être des données qu'on va perdre à des endroits. Voilà, là par exemple, en exagérant, on voit que plus ça va, plus on va perdre sur la façade du détail. Voilà, donc une image bien réglée, hop, c'est comme ça. Ici, je vais pouvoir agir sur mes moyennes lumières, hop, et venir éclairer un petit peu ma scène, comme ça. Voilà, donc là j'ai réglé mon contraste à l'aide de mon waveform ou de mon parade RVB. On verra comment on s'en sert, hein. je le répète dans un autre tuto. Mais ici, grâce à ça, vous pouvez voir, hop, je pourrais encore diminuer mes noirs, hop, Voilà on voit que mon image euh, est contrastée et elle est au maximum de ce qu'on peut faire. Ici, en cliquant sur le 1, hop, vous pouvez désactiver le node et ainsi voir euh, sans ce node ce que ça donne. Donc là, j'ai l'image de base, là, j'ai l'image retravaillée. Voilà. Donc ça, c'était pour le contraste ensuite on va par exemple traiter les couleurs alors je ne vais pas le faire sur le même node parce que sinon je vais me perdre, je vais avoir de tout un peu partout moi je décide de rajouter un autre node en faisant add serial node ici je vais faire pareil, bouton droit change label et ici je vais marquer color je vais donc traiter uniquement mes couleurs et hop, je vais décider que euh, je vais essayer d'établir une balance des blancs un peu plus équilibrée puisqu'ici dans les hautes lumières il y a du bleu qui est un peu plus présent. Voilà. On voit qu'on n'est pas voilà, rouge, vert, bleu. Euh, donc je vais essayer dans mes hautes lumières. Avec cette molette, cette, ce rond ici. Euh, venir essayer d'équilibrer. Comme ça. Mes hautes lumières. Voilà. Même chose que tout à l'heure. Je peux faire ici, avant, après. Voilà Une image qui est un petit peu plus bleue. Et ici... On a un peu re réglé la chose, pareil pour euh, les basses lumières, hop, je peux décider de venir ici, faire mon réglage. C'est très sensible, mais hop, on va pouvoir changer le look de notre image. Donc ça c'était pour la couleur, je n'ai pas forcé forcé le trait, mais on voit quand même déjà une différence. Sur euh, le Mac, ça va être Alt D aussi pour... Euh, pardon. Euh, Pomme D pour désactiver le node. Vous trouverez l'équivalent sur PC, parce que malheureusement, je ne connais pas le raccourci. Vous pouvez faire aussi Alt D pour désactiver tous les nodes d'un coup. Et comme ça, vous allez voir votre image d'origine, et votre image ensuite. C'est pas fini, on va pouvoir ensuite, par exemple... Essayer d'ajouter un peu de, de netteté. Donc, je vais créer un node suivant, Add Serial Node. Hop, je vais le renommer. Je vais l'appeler Sharpness. Pour, oh là, hop là, Sharpness. Euh, donc, ce node là, je vais essayer d'augmenter un petit peu. Euh, la, la netteté de l'image ici dans les onglets, enfin dans les boutons ici vous allez choisir ça vous allez choisir Sharpen et avec le radius ici par exemple on va pouvoir venir le descendre alors voilà, faut pas en abuser ici ça va faire du flou ici on va augmenter, je vais rester à 0.45 et là, hop pomme D et on va voir par exemple ici hein, une différence et là, quand on va commencer à faire euh, Alt D, on va commencer à voir que l'image change de look. Voilà pour des réglages de base. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire On va rajouter un node. Ici, je vais l'appeler euh, « vignette ». Et dans vignette, on va créer une espèce de, de, de pourtour noir, comme ça, d'effet de vignette. Avec l'outil euh, qui est hop, ici, je vais choisir hop, de créer un rond. Je vais venir me positionner ici. Ici, ensuite je vais choisir si je veux travailler à l'intérieur ou à l'extérieur du rond et ensuite je vais baisser par exemple mes hautes lumières mes moyennes aussi hop voilà donc là je pourrais mettre ici pour, pour ne plus afficher le le truc et là par exemple on va voir voilà avant après ça sert à rien, sans aucune correction. Et là j'active toutes les corrections. Donc on voit que l'image commence à être un peu plus lookée déjà. Sur euh, cette même vignette, je pourrais aussi, sur ce même node, choisir d'ajouter du flou. Je pourrais créer un node euh, spécifique pour ça, ou alors faire Blur et rajouter comme ça, sur le pourtour. On voit qu'il euh, y a du flou sur le pourtour. Je ne vais pas exagérer trop non plus. Hop, Voilà sur le même node et voilà donc pour euh, le look de cette image avant après voilà donc ça c'était des corrections de base qu'on peut à peu près refaire dans euh, euh, dans Final Cut ou dans Premiere. mais on va voir par la suite qu'il y a des outils plus puissants qui vont nous permettre de sélectionner euh, des choses par exemple, ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire clic droit, grab style, Et donc, je vais sauvegarder un petit peu cette, euh, ce travail sur cette image. Et je vais pouvoir venir essayer de l'appliquer à une autre image. Par exemple, ici, on va prendre celle-là. Je vais pouvoir soit travailler mon image indépendamment et ensuite comparer en faisant un clic, double clic ici. Et je vais pouvoir mettre côte à côte, par exemple je vais pouvoir comparer mon ciel, voir un petit peu ce que ça donne. Si je veux le désafficher, je vais faire Show référence Wipe. Ou alors je vais pouvoir inverser. Euh, hop, voilà. Et je vais pouvoir comme ça faire ma colorimétrie et mon étalonnage, voir un petit peu comment se trouve mon ciel. Hop, pardon. Et quand ça fait ça, on fait Zoom to Fit et on revient. Je vais faire Show Reference Wipe pour ne plus l'afficher. Il y a une autre méthode aussi qui consiste, une fois que vous avez fait tout un tas de réglages comme ça, hop, tout un tas de nodes, une série, une méthode de travail, vous allez pouvoir l'appliquer à un autre clip très facilement en faisant le bouton droit ici sur ce que vous avez sauvegardé et faire « Add Correction » et vous allez retrouver la même, les mêmes nodes dans le même ordre appliqués à votre image. Alors comme c'est un peu appliqué sur le même principe que sur l'image précédente et que c'est pas en fonction euh, des caractéristiques de ce clip là il faut quand même vérifier euh, pourquoi il me met pas mon viewer il faut quand même vérifier qu'on est bien sur le vectorscope là par exemple a priori je dépasse un petit peu en bas et je suis pas tout à fait en haut donc je vais venir me rendre double clic sur mon contraste et je vais pouvoir régler mon contraste hop, en fonction Voilà, j'ai réajusté mon contraste, mes couleurs aussi, je vais faire, hop, sur mes hautes lumières, voilà, je vais revenir sur mon contraste, hop, pour changer ça, et voilà, donc du coup j'ai app appliqué euh, le même euh, concept là, de, de construction de node, et je l'ai euh, réglé en fonction de mon clip ici je peux décider de supprimer la vignette en faisant supprimer directement et sur ce clip là je pas les vignettes alors attention parce que du coup ça va modifier étant donné que c'est plus sombre sur les rebords par exemple euh, on a supprimé cet effet là on va modifier aussi notre vectorscope Hop, si je le remets on voit que notre vector scope, là ici il change en fonction de ce node donc voilà, on va pouvoir ajouter des notes les uns après les autres. Vous avez compris le principe. Vous pouvez vous exercer avec plusieurs euh, clips. Hop, ici, même principe que d'habitude. Add correction. Et voilà, rapidement quelque chose comme ça de fait. Sur des clips GoPro, petite parenthèse quand même. Ici par exemple, je viens de voir un clip GoPro. Voilà. Sur des clips GoPro, n'hésitez pas à forcer un tout petit peu euh, la netteté. Si vous avez filmé en mode euh, Protune, notamment. Ici, par exemple, le Sharpness, je vais pouvoir peut-être un petit peu l'augmenter. 0.43, bon, je vais jamais très très loin quand même. Euh, je vais supprimer cet effet de vignette. Euh, je vais re-régler mes couleurs, puisque du coup, c'est n'est pas adapté à ma GoPro. Hop. Voilà. Et du coup, je vais aussi... équilibrer mon contraste. Voilà. Euh, ah oui, dernière chose que je voulais montrer aussi, on a oublié la saturation. Alors en partant du principe qu'on veut ajouter la saturation ici au milieu, on va faire hop, add serial, hop. Et du coup la saturation, on va utiliser très simplement ici la saturation, hop, et on va pouvoir augmenter. Voilà pour les euh, outils de base qui vont vous permettre déjà de vous amuser et euh, de faire vos premiers tests vous-même. Ensuite, je ferai d'autres tutos sur des looks très spécifiques euh, d'images. Voilà, à bientôt